Donc, merci Giovanni. À la suite de mes collègues, je vais vous présenter euh, l'axe numérique qui est un des axes de Francophonéa. Euh, c'est un axe euh, que euh, je, je coordonne avec euh, Cécile Chantraine-Brayon qui mm. n'a pas pu venir et avec Françoise Appel qui nous suit à, à, à distance. Alors, donc, c'est un axe. Euh, euh, qui connaît la participation de, de plusieurs membres, hein, d'un peu plus d'une vingtaine de, de, de membres. De, on a la représentation de toutes les universités de, de Nouvelle-Aquitaine et plusieurs disciplines sont concernées, notamment les sciences de l'information et de la communication, les sciences du langage, la géographie, la productique, euh, l'allemand, l'éducation, l'archéologie et euh, le, le droit privé. Donc on comprend par là que le numérique, c'est quelque chose de, de transversal hein, parce que nous le considérons comme, euh, pour reprendre les termes de, de Moss, euh, un fait social total dans la mesure où ça touche tous les aspects de la vie, de la vie euh, tous les domaines économiques, politiques, mais aussi euh, ça bouleverse nos façons de voir, nos relations à l'autre, notre façon de penser même. Euh, – donc, en, en ce qui concerne les, les thématiques de, de, de l'Axe, nous avons tenu à, à rester très, très large, à embrasser euh, plusieurs, plusieurs thématiques, euh, en nous focalisant sur les questions juridiques, euh, sur les questions linguistiques, sur euh, l'accessibilité, sur les humanités digitales, sur la coopération, sur la transformation numérique. On s'est dit qu'on va laisser d'abord le champ ouvert, le temps de qu'on est, de travailler entre nous, et ensuite on pourra euh, cerner un petit peu plus, on pourra redimensionner un petit peu plus euh, le, les, les thématiques de, de recherche. Voilà, en gros, comment on, on a procédé. On a eu quelques réunions avec euh, avec les collègues, mais on a beaucoup plus travaillé entre référents pour pour, pour affiner ces ces, ces thématiques. Alors, donc, pour mieux nous connaître et pour euh, échanger également, partager entre nous, nous avons organisé euh, un certain nombre d'événements dans euh, le séminaire euh, Impact Sociétaux de l'Intelligence euh, Artificielle qui a eu lieu le 10 novembre 2022. L'intelligence artificielle parce que il s'agit d'un sujet majeur hein, qui a été d'ailleurs à la une euh, des assises scientifiques de la francophonie qui ont eu lieu au Caire euh, le 27 octobre dernier, mais en toutes les façons c'est un sujet dont on ne peut plus se passer euh, actuellement et que euh, on ne peut pas laisser uniquement aux sciences dures, mais qui intéresse aussi les sciences humaines et sociales. Donc à travers euh, ce séminaire, nous voulions euh, clarifier par une approche interdisciplinaire les impacts attendus à moyen terme euh l'intelligence artificielle développer un sort de compréhension partagée donc interdisciplinaire croiser les regards s'interroger sur les conséquences de l'intelligence artificielle pour euh, la société vous savez que l'intelligence artificielle c'est comme la technologie c'est une technologie mais c'est aussi comme la technique et lui le disait la technique est un enjeu c'est un défi mais c'est aussi un risque et ça nous a permis donc de voir quels sont les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc nous avons eu euh, dans ce cadre un certain nombre d'interventions, notamment deux moments clés. Une conférence d'ouverture qui a été animée par euh, Frédéric Croupa, Frédéric qui est directrice de l'école de design de Nantes, et une conférence de clôture animée par euh, Thierry Ménissier, qui est responsable titulaire de la chaire éthique, euh, et intelligence artificielle de l'université Grenoble et Alpes. Donc, ça a été l'occasion de revenir sur les enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi de se poser la question des données parce que au-delà de l'intelligence artificielle, il faut d'abord penser les données et l'intelligence artificielle Repose sur les données de, la, de, de qualité. Je pense que la question majeure ici, c'est la question des, des, des données. Donc, on a eu une série de discussions sur sur cette thématique-là, mais nous avons également eu un certain nombre d'ateliers, notamment un atelier sur les imaginaires en circulation dans le monde francophone avec une dimension comparative. Donc là, nous avons pu avoir deux interventions, notamment l'intervention de Christian Agbobli, qui est vice-recteur chargé de la recherche de l'Université euh, du Québec euh, à Montréal. Euh, une intervention de Manuel Zaklade, qui est professeur euh, des universités au Conservatoire national des arts euh, et, euh, et métiers. Alors, nous avons également euh, réfléchi sur euh, ce que les sciences humaines et sociales peuvent euh, apporter à l'intelligence artificielle. Euh, à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut approcher cette intelligence artificielle. Et là, nous avons eu également des interventions intéressantes de Laurent Petit, de Hilaria Senamo, qui est venue de l'université de, de, de Thierry Chirac, mais aussi de Cédric Brun, qui est de l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, deux interventions ont porté sur la relation entre éducation et traitement automatique du langage, euh, art francophone, mais on s'est beaucoup euh, focalisé sur la question de l'apprentissage via l'intelligence artificielle, en se posant la question de savoir ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter à l'apprentissage et quels étaient les, les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et surtout, quels, seraient, quels étaient les, les dangers ou en tout cas les obstacles à éviter. Nous avons eu aussi un atelier sur la question de la découvrabilité des contenus francophones euh, qui nous a amené à pointer un certain nombre de biais qui sont liés notamment aux algorithmes qui euh, nous accompagnent notamment sur les réseaux sociaux en nous proposant un certain nombre de contenus. Mais au-delà de l'ouverture, ces contenus nous enferment généralement dans une certaine vision, dans une certaine communauté et on arrive à voir aussi qu'il y a un certain nombre d'inégalités parce que la plupart des contenus proposés vont être des contenus anglophones et donc la francophonie... Euh euh, doit faire un certain nombre d'efforts pour pouvoir euh, se mettre euh, à la hauteur et euh, d'ailleurs c'est un sujet important sur lequel travaille beaucoup l'organisation internationale de la francophonie qui a d'ailleurs créé un comité euh, d'experts sur euh, sur cette question. et Nous avons eu la chance euh, pendant ce séminaire d'avoir la présence aussi de deux collègues de l'OIF, euh, Sandra Poulibaly Leroy, qui est chargé de, de veille euh, et... et, et euh, qui est chargé de mission de transversalité actuellement euh, à l'OIF et un ancien de l'OIF qui est maintenant à l'université euh, de Nantes qui est euh, qui Langa euh, Mosinde. Alors euh, après ce premier séminaire, on a eu un deuxième séminaire qui a porté sur la confiance euh, numérique. Alors je tiens à préciser que le séminaire sur l'intelligence artificielle a été organisé euh, en partenariat avec le réseau régional euh, de recherche sur l'intelligence artificielle. Et celui-ci, Confiance numérique, sciences humaines et sociales, a été euh, organisé en, en avec le soutien de la Maison des sciences de, de, de l'homme, mais euh, surtout, ce qui est intéressant, en partenariat avec euh, avec Thales Donc, on a été amené à croiser les regards hein, à euh, sciences dures, industrielles, sciences humaines et sociales, sur la question de la confiance qui est une Question centrale et que nous allons continuer à creuser, euh, parce que dans la relation que nous avons actuellement, la relation en machine même dans les relations humaines, la question de la confiance est, est centrale. Donc cette question, nous avons, euh, nous l'avons abordée euh, en faisant un état des travaux qui ont été déjà menés euh, à Thales, et donc c'était la, la conférence d'ouverture qui a été euh, euh, donné par euh, Marc Gatti, qui est directeur euh, des relations euh, système euh, humain euh, à Thales. Mais euh, nous avons aussi euh, eu deux de temps forts, de, de, de, deux axes de, de réflexion. D'abord, essayer de cerner la notion de confiance à travers une approche anthropologique, euh, une approche conitique et euh, une approche science de l'information et de la communication. Et ensuite, nous sommes euh, appuyés sur des expériences euh, qui sont plus professionnelles, euh, sur euh, des témoignages des industriels. Euh, donc, en abordant la relation homme-machine, en relation avec le UX design, euh, en essayant de voir euh, un certain nombre d'expériences qui sont développées, notamment dans la mesure de la confiance, en essayant de, de réfléchir sur... Euh, ce qui se fait en termes de conception euh, de systèmes ageniques, en termes de, euh, de, de recherche d'informations. Donc c'est une coopération qui me semble intéressante parce que euh, les collègues de Thalès, qui ont l'habitude de travailler uniquement avec les sciences dures ont bien compris que les sciences humaines et sociales peuvent également euh, leur apporter un, un certain nombre de, de, de, de points de un certain nombre de choses intéressantes et des points de vue euh, différents. Donc c'est une collaboration aussi qui, que nous avons hein, à travers un, un contracifre. Nous avons une étudiante euh, qui travaille sur le cockpit de 2035. Et donc, nous essayons de voir euh, quelles sont les conditions d'acceptabilité de, de, de, de la technologie, quelles sont les résistances et comment est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent essayer de faire en sorte que la technologie soit plus centrée humain euh, que, que, que technique. Euh, donc, cela nous a permis de... Euh, de faire euh, un tour des thématiques, euh, un tour, euh, une réflexion sur euh, les défis de l'intelligence artificielle en lien avec euh, la diversité linguistique l'intelligence artificielle dans le domaine de l'avionique, je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux liés aux au, au données, et nous avons aussi beaucoup réfléchi sur les questions éthiques, hein, l'éthique de l'intelligence artificielle. J'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de biais, mais il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Euh, L'application de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif nous concerne beaucoup, la notion de confiance, la relation homme machine. Voilà en gros les points qui ont été travaillés euh, au niveau de, de, de, de, de, de l'axe numérique. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de projets pour euh, l'année prochaine et les années à venir. Nous voulons continuer à creuser cette question de la confiance numérique. Euh, nous voulons continuer à travailler sur euh, l'intelligence artificielle, mais nous avons prévu aussi euh, une journée d'études en partenariat avec le réseau ICANA de façon à réfléchir un petit peu sur la question de la valorisation numérique des écrivains euh, néo aquitains euh, Nous avons prévu aussi de travailler, euh, de réfléchir euh, euh, à l'outil e-spectateur hein, qui euh, nous permet de, de voir une autre version du, du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine. Euh, en termes de publication, bien entendu, les deux séminaires que j'ai évoqués tout à l'heure vont donner lieu à, à une publication. On est en train de travailler là-dessus. On est content que Francophonéa ait pensé de, de, de mettre en place une collection. Donc, on va s'appuyer sur cette collection pour pouvoir faire les publications. question. Voilà, en termes de conclusion et perspectives, on a... Pas eu le temps de mettre en place une feuille de route pour 2023, 2024, 2025, mais on va s'y atteler très rapidement. On va essayer de faire en sorte qu'on ait plus de membres et que ces membres soient plus impliqués. On va essayer de redimensionner les thématiques parce qu'on a beaucoup de thématiques qui sont évoquées, mais il va falloir qu'on se focalise uniquement sur quelques-unes. On va définir les projets prioritaires et surtout développer euh, des partenariats. On a un partenariat ici qui fonctionne très bien avec la fondation Anthony Manguenay. Je salue la présence, la présence de, de Marc qui continue à, à nous soutenir. Nous, J'ai évoqué aussi le partenariat avec le réseau de recherche euh, Franck euh, régionale sur l'intelligence artificielle, mais certainement aussi euh, un partenariat avec un nouveau réseau qui vient d'être créé par l'Agence universelle de la francophonie, qui est le réseau de recherche francophone sur euh, l'intelligence artificielle. Je vous remercie.